Bienvenue dans ce deuxième épisode sur les puissances. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai une légende qui les met bien en valeur. On va essayer de comprendre leurs propriétés. Comme ça, tout ce chapitre sera clair pour vous. Par contre, un conseil, notez dans votre cahier de théorie seulement les formules résumées à la fin. Comment multiplier des puissances Autrement dit, quel est le résultat de A puissance N multiplié par A puissance M Dans toute cette vidéo, j'utiliserai des lettres A et B pour représenter n'importe quel nombre, et d'autres lettres, n et m, pour représenter des entiers qui seront en puissance. Alors, rappel sur la définition de A puissance n, c'est a, a fois A fois A fois n fois. Du coup, A puissance n fois A puissance m, c'est A fois A fois n fois, en rouge, et A fois A fois a fois m fois, en bleu. Autrement dit, combien il y a de A Il y en a n et m, il y en a n plus m. Autrement dit, a puissance n fois a puissance m, c'est a puissance n plus m. On additionne les puissances. Exemple, 5 puissance 3 fois 5 puissance 4. 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. 5 puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc, quand on multiplie les deux. Combien on a de 5 On en a 3 et 4. On en a donc bien 7. Ça correspond à 5 puissance 7. Vous avez trouvé ça On va voir maintenant les divisions de puissance. Autrement dit, a puissance n divisé par a puissance m. On rappelle que divisé par a puissance m, ça revient à faire a puissance moins m. Donc on peut remplacer le divisé a puissance m par un multiplié a puissance moins m. On vient de voir une multiplication de puissance, ça revient à additionner les exposants. Donc on aura en exposant n plus moins m. On a vu au chapitre 1 que plus et moins ça fait moins, donc n moins m. On a notre formule, a puissance n divisé par a puissance m, c'est a puissance n moins m. On va faire un petit exemple, 4 au cube divisé par 4 puissance 5, ça devrait être 4 puissance 3 moins 5, autrement dit 4 puissance moins 2. Vérifions, 4 au cube c'est 4 fois 4 fois 4, divisé par 4 puissance 5, donc divisé 5 fois par 4. J'ai mis entre parenthèses 3 multiplié par 4 et 3 divisé par 4, puisque 4 divisé par 4 ça fait 1. Donc toute cette parenthèse vaut 1. Donc à la fin, on a 1 divisé par 4 divisé par 4. Autrement dit, on a bien 4 puissance moins 2. Voilà un petit tableau de résumé. Il faut noter ces formules et les connaître par cœur. a puissance n fois a puissance m, c'est a puissance n plus m. Et a puissance n divisé par a puissance m, c'est a puissance n moins m. Il était une fois le roi des Indes. Et il s'ennuyait, il s'ennuyait. Il cherchait la meilleure distraction possible. Il promettait de récompenser celui qui lui apporterait de tout ce qu'il veut. Et c'est alors que le sage Sissa apparut, qui lui ramena le merveilleux jeu d'échecs. Le roi adora et lui dit « Dis-moi ce que tu veux, je te le donne ». Sissa répondit « Je veux que tu mettes sur la première case un grain de riz, sur la deuxième case de l'échiquier deux grains de riz, sur la troisième quatre, huit, seize, etc. » Le roi lui répondit, quoi, juste des graineries? Ben, y a pas de problème, je te donne tout ça. Juste à ce moment-là, le conseiller du roi arrive et dit, non, maître, ne faites pas ça, vous êtes fou." Pourquoi? Parce que la dernière case, la 64e, contient donc deux puissances, 63 graineries. On multiplie par deux, par deux, par deux. À la fin, on multiplie 63 fois par deux. Et en fait, tous ces graineries, ça correspond à 1000 ans de production mondiale aujourd'hui. On comprend pourquoi ce calcul est appelé puissance. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.